Et hey yo tout le monde c'était Ridil, on se retrouve pour une nouvelle vidéo gameplay sur Halo Infinite, alors cette fois-ci on se retrouve toujours hein, en Bot Slayer, forcément il n'y a que ça pour le moment, sur la carte Bazar qui est la troisième carte qui a été release pendant cette preview technique, et là on va être contre des bots niveau ODST. Donc euh, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'était ma première partie sur Bazar qui n'était vraiment pas trop mal. Donc c'est une partie qui commence extrêmement bien. Donc on a 4 euh, bots en tas qui m'ont littéralement one shot dès le start. Et donc euh, je respawn, je peux me diriger vers le spunker, alors je pense que les, les bots essayaient de le choper, mais ils ont un petit peu bugué au moment de, de sauter au niveau des plateformes, souvent ils, ils buguent à ce niveau là. Et alors là on a un spunker qui est littéralement nucléaire, comme toutes les explosions dans ce, dans ce jeu. Donc on a un premier kill sur un bot avec cette arme, on va enchaîner avec un deuxième, on va enchaîner probablement sur un troisième qui va être Miwan et achevé, par l'allié donc ça sera simplement une assistance et donc là on va se diriger vers l'armure Donc l'armure qui pour rappel devient un équipement donc on l'active quand on veut même si là je, je l'active immédiatement On a un bot qui va rusher qui va vite se faire sécher Et donc là on se retrouve au middle bas Alors euh, cette carte elle est assez particulière parce qu'en fait elle est complètement articulée autour de son middle Donc ah oui on peut tuer les poules <rire> On peut tuer les poules sur cette carte c'est absolument magnifique donc on a vraiment un middle bas qui, sur, le, sur lequel toute la partie se joue, avec des camps très surélevés par rapport à celui-ci. Et, euh, et ben c'est une partie où il va y avoir pas mal de kills sur ce middle, comme vous allez le voir. Donc là on va avoir un kill supplémentaire au sidekick sur un, sur un bot qui était, euh, qui était ici, on va en avoir un deuxième. On va voir le kill sur la poule qui est bien évidemment prioritaire au kill sur le Spartan, qui n'aura malheureusement pas lieu, qui va se faire... Euh, Va fuir, je crois simplement, même pas, même pas un allié va le sécher. On va voir un autre kill au sidekick sur un bot qui passait par là. Malheureusement, on ne doit pas réussir à voler celui-ci. Petite glissade avec un petit bug de texture de, de cette preview technique qui arrive quand même assez régulièrement. On va récupérer encore une fois l'armure qui vient de pop. Euh, et là voilà l'armure là, je ne vais pas l'utiliser immédiatement On peut la, la garder pour l'employer quand on veut C'est exactement ce qui va se passer Là je me fais allumer et j'utilise l'armure Ce qui me permet de reload immédiatement mon bouclier Même si bah, là, le, le, le passage était assez tendu Et j'aurais pu y passer et tout simplement perdre mon armure comme un idiot Mais ça n'est pas arrivé On va monter en massacre au spunker sur, euh, sur un bot qui passait par là On va faire un doublé avec euh, encore une fois ce spunker qui est nucléaire et que je trouve absolument jouissif. On va avoir un troisième kill sur un bot qui passait par là. Et un quatrième, donc un spunker plutôt, euh, plutôt rentable, hein, il faut bien le dire. Alors petite, euh, petite anecdote hein, sur cette partie à ce moment-là, j'avais oublié que j'étais mort au début. Et j'étais persuadé d'être en... en perfection. Donc euh, sur la... Le début de la partie était assez euh, vénère. Mais euh, le, la fin de la partie va être un petit peu plus calme. Parce que je jouais euh, très très safe euh, pour me dire euh, je ne veux, veux pas perdre ma perfection. Donc là à partir de maintenant il me semble que c'est un petit peu plus calme. Alors là on a un bot qui sort d'absolument nulle part. à qui je vais mettre une bâche j'ai eu de la chance qu'il ne soit pas plus réactif sur les bâches. Parce que souvent justement il, il les mettent plutôt bien. Et voilà donc là on a passé euh, l'émeute il me semble. Alors là on, on, va, on va pouvoir un petit peu... Parler des bots puisqu'il y a moins de choses à commenter. Euh, personnellement, je, je trouve ces, ces bottes assez. Euh, je trouve que c'est assez marrant euh, le, la différence qu'il y a entre l'accuracy des, des bots le, leur capacité à caler leur shot et leur déplacement. Alors, ils n'ont pas des déplacements qui sont totalement euh, débiles hein, comme dans d'autres jeux. Euh, J'ai vu que beaucoup de gens les comparaient aux bots de, des Call of Duty qui sont pour le coup vraiment totalement débiles. Ils peuvent avoir un très bon shoot, mais c'est des abrutis quoi. Ces bots là ils sont pas totalement abrutis sur les déplacements mais sur une carte comme bazar je trouve ça rigolo comme ils se dirigent systématiquement vers le middle bas et là et ben comme je le fais on peut camper sur les hauteurs et simplement les attendre et viennent se suicider au middle et à côté de ça euh, ils, ils peuvent vous allumer à une distance absolument incroyable vous caler des shots mais des, des perfect shots à, à longueur de temps et, euh, et, et c'est abusé En fait c'est juste abusé Je trouve aussi qu'ils ont une distance à laquelle ils peuvent tirer à l'air Qui est monstrueuse Alors là ouais, voilà petit petit passage secret euh, me Disait un collègue euh, dans le micro à ce moment là Effectivement euh, Alors ouais, bon, là on va avoir deux de, de one shots aux, aux roquettes Et un assistant skill On va monter en carnage mine de rien euh, Voilà en fait c est, c est, je trouve ça assez rigolo Comme les bots euh, sont précis tire d'extrêmement loin se coordonne de manière totalement abusive euh, assez souvent hein. on a deux bottes de dos on en a allume un les deux se retournent hein. bien sûr des joueurs vont faire ça bien évidemment et voilà en fait c'est ça qui est assez marrant puisque sur bazar je trouve que les bottes en ODST euh, ne sont pas aussi dangereux que ce qu'ils peuvent être sur des cartes qui sont euh, un petit peu plus fermées donc là on a une autre assistance sur un bot Là, on va pas réussir à, à piquer le kill sur celui-ci euh, là, on, on cherche les bots, hein, euh, comme toujours, on, on les cherche. On s'achemine doucement vers la fin de la partie. On est sur un 48 à 11. On va pinguer parce que là, il y avait un bot. Et là, on va faire le. pas le kill de la fin sur celui-ci. Est-ce que. Il me semble que c'est sur celui-ci que le kill de la fin se fait. Euh, oui voilà c'est sur celui-ci qui se fait par le collègue et finalement c'est un 22-1 avec 6 assistances donc euh, bon clairement je me serais souvenu que j'étais mort en début de partie J'aurais joué plus agressif et à mon avis j'aurais eu plus de kills sur la fin mais bon Et alors moi je trouve que bazar c'est une carte qui doit être monstrueuse en team objectif Cela vous mettez un roi de la colline en middle map et bien à mon avis c'est vraiment un foutoir complet Puisque là... Au final, euh, bon effectivement il y a deux points d'intérêt en middle map qui sont l'over, le, le, le spunker mais il y a aussi un bulldog qui est en contrebas et euh, malheureusement les, les bots en fait, se dirigent comme des idiots sur les points d'intérêt et là bah, le, le, le middle est totalement exposé et dès qu'on campe, et bah, en fait, il ne décampe jamais. Camper contre les bots, et ben en fait ça les détruit, ils viennent jamais vous déloger, et puis ils vont comme des idiots au middle map, et ils sont séchés, et là ben on arrive sur des scores comme ça, donc je trouve que c'est quand même un petit peu une faiblesse sur les bots. Enfin, en tout cas voilà, j'espère que cette game vous aura plu, on se dit à une prochaine vidéo, parce qu'on va continuer les vidéos gameplay, les vidéos pour parler de cette bêta, hein, les vidéos ont toujours sur Halo Infinite, d'ici la sortie du jeu, parce que nous aussi, comme vous, on a la dalle, en tout cas on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, et bien entendu, vive l'eau